designer urbain, mais très, euh, très concernée, très intéressée à transformer ma pratique par euh, l'action citoyenne. Donc euh, déjà, j'avais développé un projet qui s'appelait « A table citoyen ». Et euh, c'est un projet euh, qui vraiment rentre beaucoup dans ce qui est le, le fait de, de donner une voix aux citoyens euh, pour qu'ils prennent part de la ville, euh, pour qu'ils soient plus, plus, plus habités par les gens. Alors, dans le sens de ce projet-là, quand Juan Carlos est arrivé de la Colombie pour nous dire « Écoutez les amis, j'ai un projet, j'aimerais le faire avec vous », alors c'était comme une opportunité incroyable de dire « Oui, c'est ça, un peu le sens de, à table citoyenne, de devenir, de, de, de faire part ». Et là, c'était comme le mouvement était immense, alors je ne pouvais pas demander plus. Dans ce sens-là, je crois que… Euh, puis que ça venait de, la, de Bogota, Colombie, que j'avais fait de la recherche sur tout le, le mouvement de culture citoyenne. Alors euh, je me disais quel cadeau. Alors c'est vraiment de là que vient tout ce lien-là et une opportunité de, de, de vraiment le, le déployer ici à Montréal, et de le faire avec tous ces gens incroyables. Moi, la, la responsabilité que j'avais, c'était de développer la communauté. Et donc la communauté dans le sens de dire qui, qui, est notre, qui sont nos, nos, nos gens, les, les, les, les citoyens, à qui on va s'adresser pour aller euh, les faire, prendre part de, de son un jour. Donc ça a été beaucoup ça mon, mon, mon intervention, de voir dans les réseaux, de voir le développement qu'on était ici centralisé. Moi je suis, fais partie aussi du, du centre d'écologie urbaine comme au euh, membre de, du CA avec Cédric et on a amené ça à, au Centre d'écologie urbaine donc on est en train aussi d'apporter chez eux euh, un autre point de vue de ce qui est la citoyenneté qui est un, un des volets de, de, de développement du Centre d'écologie urbaine. Alors euh, aujourd'hui c'était d'être ici, de voir euh, comment on peut aider les gens mais aussi euh, euh, j ai, j ai, je me suis réveillée je disais à Juan Carlos, je me suis réveillée en me disant euh, quel courage de tous ces gens-là qui ont dit oui à, à, à ce qu'on leur a proposé et aujourd'hui, ils vont le faire. Et vraiment, je, je pensais, tu sais, quand on fait les créatoires et tout ça, on a toujours des liens avec des gens, tu sais, on ne peut pas voir tout le monde, on n'a pas vu tout le monde, moi, je n'ai pas été avec tout le monde, mais à faciliter, même mardi dernier, j'ai facilité un, hein, que ça faisait un mois qu'on essayait de l'avoir, puis la personne l'a eu à la dernière minute, ça a été euh, un super bon moment avec une classe d'immersion euh, français. Donc aujourd'hui... Euh, oui, je voulais faire une action. Je vais la faire, mais j'ai pas, ça pas, j'ai pas eu le temps de le faire. Euh, donc, euh, elle va être dans mon quartier, euh, un dialogue euh, avec le le Ramblant. donc de mettre en dialogue les arbres et les résidents de la rue pour qu'on soit beaucoup plus, qu'on prenne soin beaucoup plus de ces arbres là. C'est intéressant parce qu'au début, puis, puis je, je, je vais l'aborder dans deux sens, c'était cette notion-là, c'est qu'il a communauté qui pourrait devenir des, a, des citoyens actifs. Et à la fin, de, de, dans le sens d'aller, de, de, de, de, de, de croire que partout dans Montréal, c'est quelque chose que je, sur lequel je, je, je m'active aussi, de savoir qu'il y a partout énormément de gens qui font des choses. Et cette notion-là de communauté, c'est de dire, ce jour-là, rassemblons-nous pour, pour dire que oui, que nous sommes une force. Et dans ce sens-là, c'est que tout ça, ça se passe, et que je pense que son un jour avait cette... Euh, c'était une opportunité euh, vraiment en or de, de pouvoir rassembler tout ce qui se passait sur le territoire. Alors, d'aller chercher la communauté, c'était aussi de voir dans nos réseaux, de, de penser, parce qu'il y, y a toute une double... Euh, on pense souvent au citoyen, euh, qui est le citoyen qui, généralement, pas individuellement, n'ose pas agir, n'a pas de voix. Et de l'autre côté, on a les groupes communautaires qui sont très organisés, qui, qui regroupent les, les, euh, les citoyens sur des thématiques différentes. Alors, c'était aussi d'aller voir tout ça, euh, de penser aussi, bon, euh, aussi dans tout ça, on a tous ces étudiants-là qui qui designent la ville, qui pensent à la ville, mais est-ce qu'ils ont vraiment un contact avec, euh, des, avec le territoire, une action citoyenne, de, de vraiment agir comme individu, comme citoyen. Alors, c'était vraiment de, de pouvoir cerner, puis au début, euh, on voulait couvrir tout le territoire, mais ce n'était pas, pas vrai, réel, on ne pouvait pas faire ça. Alors, ça a été à un moment donné de dire, on s'est concentré ici, et euh, on est allé aussi à un moment donné de développer les hubs localisés. Donc on savait que par exemple au centre-sud, on était avec le milieu. Donc on est allé les voir et on leur a dit, écoute, on pourrait faire des créatoires pour toute la communauté autour d'ici. Donc tu sais, c'est de voir, cette notion de communauté est attachée à... à à, à, à les gens qui se connaissent, les gens qui partagent un territoire, qui partagent des besoins, qui, tu sais, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont ensemble, et que peut-être avec ça on a un jour il y allait pouvoir vraiment aller euh, un pas de plus dans le comment on construit ensemble, on continue à construire ensemble notre communauté. Alors on est allé au centre sud, on est allé euh, euh, dans le sud ouest aussi. C'est celle qui est arrivée comme à la dernière minute, euh, le Myland. Et le Mylène, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont très actifs. Et comment les amener ensemble aussi à, à penser à, à aller un pas de plus dans cette notion-là de, de la citoyenneté active. Et, et je pense que pour moi, un, un élément important, c'était de, de, de reconnaître que d'autres faisaient des choses. C'est qu'on n'était pas tout seul. Que oui, je vais agir. Donc, et, et, et l'autre notion de communauté, c'est à travers le processus. Quand tous ces gens-là sont arrivés ici, puis qu'arrivés, tu sais, c'était comme des vagues, on ne savait pas d'où, tu sais, il y avait des, des rencontres avec certains, puis on les voyait arriver tout ça. Euh, comment ces gens-là étaient en train, on était ensemble en train de construire la communauté sans un jour? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Et comment on allait soutenir cette communauté-là pour arriver à aujourd'hui? Comment aujourd'hui on allait et soutenir, moi j'ai eu euh, à, à aller à Mercier-Est, Mercier-Ouest, de l'autre côté, de, de, de, de, je dis c'est la première fois que je vois le, la tour olympique de l'autre côté, mais c'était magnifique, c'était un regroupement, un comité de famille à travers un contact. Donc c'était quoi nos contacts directement À travers nos contacts directs, on pouvait aller attirer des gens. Les gens ont embarqué, ils ont fait leur action aujourd'hui et ils ont, tu sais, un apprentissage, c'est comme on leur a donné un outil à travers duquel ils l'ont utilisé pour encore aller plus loin dans leur, euh, leur mission de, de ce comité-là comme parents de, de, de Merci Est, faire reconnaître beaucoup plus. C'est vrai que, que, moi je dirais que citoyenneté, citoyen actif est celui qui est conscient. Est conscient qui habite un territoire, qui est conscient que qu'il a une qu'il a euh, qu'il qu a la possibilité, qu'il a qu'il a qu'il a les, le droit et le devoir d'agir sur ce territoire-là, et que en faisant ça, il n'est pas tout seul, il est connecté soit à son quartier, soit à sa rue, soit dans, dans son univers d'école, tu sais, donc c'est cette construction consciente que chacun on est porteur du bien-être de notre communauté, de notre territoire et qu'ensemble on avance. Alors pour moi c'est vraiment ça la, la notion de citoyenneté active, donc il y a une notion de, de conscience. Et donc c'est un pas de... de... et l'engagement, donc l'engagement vient de là. L'engagement citoyen à, à transformer ne peut pas venir s'il n'y a pas cette conscience-là. Et là, si on en dans participation citoyenne, je trouve que ce terme-là, il, il, il, il est plus attaché à, à des notions plus politiques. Donc, c'est plus une étiquette. Et quand on a, le moment où on est un citoyen actif, on, on participe. Tu sais, je, je, je, je parlais à quelqu'un quand tu avais fait la recherche à Bogota sur culture citoyenne. C'était sur le thème de la recherche c'était identité urbaine et espace public.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 si elle vient d'ici d'en haut, elle n'est pas réelle. Elle, est, elle, est, elle, est directement, elle émane directement de l'individu qui, qui, qui est conscient, et qui prend action et qui se met en relation avec les autres et qui agit sur son territoire. Sans un jour, c'est réellement cette conscience-là d'agir, d'avoir osé imaginer une action créative, avoir le plaisir d'utiliser la ville pour agir et être, j'étais à côté de, de, de Silent Disco et la fille est venue, moi je prenais des photos, elle savait pas que moi j'étais son un jour j'avais pas été. elle est venue, elle m'a mis son truc et on s'est mis à danser ensemble. Tu sais, ça, ça se passe quand on, c'est ça son en jour les gens qui se sont permis d'aller plus loin, et de, de, de, de, de, de, de prendre part de cette ville, Silent Disco. Et je pense qu'ils étaient. C'est ils devenu énorme, de, de, les gens qui l'ont vu évoluer. qu'à un moment donné, il y avait deux groupes, 200 personnes se sont réunies, puis ça s'est passé. Donc, euh, je trouve que c'est aujourd'hui, en un jour, c'est de voir. J'étais avec les marionnettes. Donc, ces filles-là qui, qui font un euh, groupe de, de citoyens qui ont créé, qui se sont dit, je vais faire ça, et qui ont osé. Et vraiment, ce matin, pour moi, il y avait quelque chose dans le cœur de me dire merci beaucoup à ces gens-là qui ont dit « OK, ensemble, je veux prendre le courage de faire quelque chose ». Et ça s'est passé. Alors, je pense que c'est un peu cette force-là. Et, et, et je ne dirais pas que… Il y, y a ces actions-là, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est tout le processus qu'on a vécu ensemble. Le jour 1 où on a commencé à aujourd'hui, nous-mêmes, l'équipe, je pense qu'on n'est pas au même endroit. Les gens ne sont pas au même endroit. Et, si et c'est ça qui aboutit aujourd'hui. Aujourd'hui n'existerait pas si on n'avait pas fait ce processus ensemble. Alors, c est, c est, je pense que c'est les deux. C'est le processus, comment on a grandi. On a, chaque fois, on cernait beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire. Et agir, chacun prenne le... Même à chaque créatoire, quand la personne arrivait et commençait à parler de son action, envoyez-la. Tu sais, quand il y a quelque chose, à un moment donné, quelque chose de, comme la vie qui prend forme et qui dit oui, je vais le faire. C'est ça que j'aimerais le faire. Alors aujourd'hui, ça en un jour est vraiment ce tissage de gens qui ont osé prendre la ville comme la, la, la sienne. Et je suis convaincue que demain, ce ne sera pas la même chose. Et je pense qu'on doit voir comment on capitalise sur ça. Moi, je, je leur propose qu'on fasse un collectif de citoyens. Un collectif dans le sens ensemble continuons à réfléchir sur ce qu'on fait, quelle action on pourrait prendre puis c'est sûr qu'on voudrait faire un autre sens en un jour mais je pense qu'il y a matière à faire encore plus parce que on a construit quelque chose ensemble. Euh, c'est Un bilan euh, absolument positif parce que euh, T'sais, t'sais, t'sais, t'sais, je pense qu'en un jour est aussi euh, comment tu allumes la flamme. Tu donnes aux gens, tu sais, le, le, le voilà, on est ici avec vous, mais que chacun des individus l'a fait avec les moyens qu'il avait et l'a fait vraiment en, en, en engagement complet. Donc, moi, je dirais que c'est un milan de, de, de, de, de. On va utiliser le mot empowerment, mais que oui, chacun c'est donner le pouvoir d'agir. Et c'est ça cette somme-là d'individus qui sont là, parce qu'on n'a pas, pas eu à les suivre, à tu fais, on, on, on a fait ça un peu pour être sûr que si les gens avaient besoin de quelque chose, et on était ici pour les recevoir pour faire ça, t'sais, t'sais, on est un soutien. Mais c'est pas nous qui les avons poussés. Chacun avait déjà quelque chose de semé, qui c'est Waouh, je vais le faire », puis ils se sont attachés aux gens dont ils auront besoin, puis ça ça a tout fait, ça s'est passé donc c'est comme le bilan serait le, le, le, de... qu'il y, qu y a déjà une semence, il y a déjà quelque chose d'installé qui fait que aujourd'hui c'est le début de quelque chose je dirais c'est ça le bilan de, de la journée c'est le début de quelque chose on va voir qu'est-ce que ça va être mais c'est vraiment ça on célèbre quand on a, on, a, on a passé à, à... À, à une autre étape de notre relation avec la ville, de comment chacun de tous ces individus, aussi divers qui étaient, a, a, a fait pour la ville. Le bien commun, c'est euh, la reconnaissance de, de ce qui nous appartient à tous. Donc il y, y a quelque chose qui, qui, est, euh, qui est un tout, mais que ce bien commun ne peut pas être si chacun de nous, on n'a pas la conscience. Donc on est la somme de conscience qui définissons qu'il que, que, que le, le, le, le, y a un bien qui, qui doit être égal, accessible, euh, sur lequel on, doit, on a tous la même, euh, le même droit d'agir et de la responsabilité, le devoir de l'entretenir. Mais ça, ça ne peut pas être exister si on n'est pas chacun comme individu conscient de cette action-là et l'engagement de chacun qui construit cette notion de communauté et dans ce sens-là le bien commun devient euh, vraiment ce qui nous unit hein, ce qui est pour pourquoi on agit ensemble alors je, je crois que c'est ça est cette connexion entre le tout entre ce qui est précieux pour ce tout là pour ce ensemble là mais qui ne peut pas être, si chacun des individus qui com composent cette communauté de quartiers, de villes, de pays, de planètes, si chacun de nous n'a pas la conscience de ce que ça veut dire ce bien commun. alors Il euh, y, y, y, y, y a toujours cet aller-retour entre l'engagement de l'individu et la conscience de l'individu et le fait que ça se fait comme une communauté tissée et qui fait que, que ce, qui, ce, ce à quoi on tient, on, on, on, on peut le, le, le reconnaître et le valoriser. Je pense qu'elle est euh, entière. Elle est entière parce que euh, sans un jour cette notion-là d'être un citoyen actif, d'avoir une conscience, d'être engagé, d'oser agir euh, et à mon avis, les les qualités de base pour pouvoir considérer que cette notion publique qui est la ville, qui nous appartient à tous et qu'elle n'est pas à d'autres de la définir mais à nous de le faire. Euh, je pense que c'est comme si, on, on, on, avec ça, en un jour, on a activé cette, ces citoyens-là qui sont les détenteurs ou les, les, les protecteurs ceux qui vont prendre soin du bien commun. Alors c'est, je dirais, c'est là, là la connexion. C'est de vraiment prendre en sens que, que, que les gens qui ont agi sur la ville, ils l'ont pas fait euh, du point de vue de... C est, c est, je, je n'amènerai pas le, le, le sens du privé, le sens du public. Que c'est un public, tu sais, qu'on s'est privé, ça appartient, pas à, ça appartient à quelques-uns. C'est public, mais un public engagé, comme, comme un, un citoyen actif, c'est là qu'il y a une transformation. Parce que c'est pas un public seulement que les villes vont prendre soin, c'est qu'on est, on est, c'est à travers de ce territoire-là que nous, les citoyens, nous sommes ensemble. Je dirais que c'est ça le lien, ça, On en un jour à contribuer à construire ces individus-là engagés, conscients de leur ville. Donc c'est là qu'on peut, on commence à penser à la notion de culture citoyenne. Culture citoyenne où on a des devoirs et des droits. Et tout ça ensemble, quand on est conscient de ça, on construit un nouveau, euh, on dirait, un, des nouveaux euh, codes d'agir ensemble. <t> en>